Nous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père, c'est la Chère père d'amour. Nous venons devant toi t'exprimer nos chants de louange. À nouveau, à nouveau louer ton Saint-Nom te glorifier pour dire devant tout le monde combien tu es fort et grand combien ton amour est infini non seulement envers nous mais envers toute ta création nous sommes emplis de reconnaissance pour tes bienfaits nous vivons constamment ton intervention nous, nous sentons ta main paternelle qui nous accompagne tu nous donnes un apport de patrillage. Tu nous donnes des serviteurs et des servantes avec qui nous œuvrons et nous marchons vers un même but. Quelque part, tu nous as inclus dans ce plan. Tu nous fais de bien Et même à travers des moments difficiles Nous sentons ta main ne nous abandonne jamais tu as été toujours là tu es là et tu seras toujours là Cher Père Céleste, nous prenons cette occasion ensemble pour mettre devant toi nos soucis ça ne manque pas on a des souffrances à nouveau et à nouveau, nous sommes dans le deuil. Nous pleurons, il y a la douleur. Il y a des circonstances qu'on ne peut rien faire. Mais nous mettons ça devant toi, car tu peux faire toutes choses. Si c'est ta volonté, change la situation mais fais en sorte que nous puissions toujours sentir ta grâce ton appui, ta force accompagne tes enfants à travers même la tristesse donne consolation renouvelle la force et ta joie « Cher Père Céleste, ton serviteur de la peau de patriaire devrait être, être ici. »« Et donne à lui consolation, mais la force nécessaire. »« Mais nous voulons suivre pas à pas. »« Et qu'à travers aussi l'esprit, nous puissions entendre ta voix, sa voix. » Nous pensons à nos bien aimés dans l'au-delà De plus en plus nous avons un investissement dans ces royaumes Permets ce matin qu'ils viennent à souper avec nous Que rien n'empêche cette bénédiction, cette parole pour eux Permets maintenant que ton esprit soit actif Et que ça puisse se manifester à nouveau Et nous ne pouvons qu'entendre ta voix Donne plus et mieux Aide avec la retransmission Aide avec la retransmission que nous pouvons mettre en simple parole, nous te demandons ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mais Amen. bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, comme vous savez, notre apôtre patriarche devrait être ici. Et je suis désolé, il n'a pas pu venir, comme vous le savez, fort bien. Mais n'a pas salutations hier soir, il n'a il n'a a souhaité une il pleine de une une pleine de joie, une bonne fête de dimanche. il bonne terminé de dire Aujourd'hui, mon cœur est à Kinshasa. à Kinshasa. Recevez une parole qui nous a donné aussi, extraite de parole de psaume, 73e psaume, verset 23-24. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Zokande, n'asali tangonyo soapene pepe yo, Osimbi, Loboko simbi lobo mobali, Ozali li kotambu iyangai nandenge yo olingi sima, o koyi na lokumu. Jusqu'à la première place. Tozobisikato ba. Merci beaucoup. Mes bien-aimés, en cri, frères et sœurs, nous vous souhaitons un cordial bienvenu dans la maison de Dieu. Que vous êtes ici présents ou bien reliés en transmission. Le Seigneur nous donne à nouveau une occasion pour être ensemble. Pour être fortifiés. Pour être consolé et pour recevoir à nouveau une instruction qui nous permet d'avancer quelque part sur le chemin. Merci pour le cantique parce que ça va très bien avec le texte que vous ne saviez pas lors de la préparation. Mais c'est encore un petit clin d'œil de notre Père Céleste. À travers son esprit. Nous savons notre pot de patriarche devrait être là. J'ai pitié pour les frères qui devraient être à la fois à la retraite ou ordonnés. C'est moi qui dois le faire à sa place. Mais, inutile de dire, on a beaucoup communiqué pendant cette semaine, et il a exprimé une sincère, sincère tristesse, voire même un regret de ne pas être là. Nous, nous savons qu'il y a une place spéciale de ce pays dans son cœur mais là il a dit je souffre pour ne pas venir et je sentais un peu triste aussi bien sûr mais il a dit quand je regarde autour de moi et toute la tristesse que nous vivons que vivent les enfants de Dieu à travers le monde entier ma petite tristesse n'est rien comparée à tout ça ça ne fait qu'augmenter un désir d'être ensemble dans l'avenir et malgré cette distance de chercher cette connexion à nouveau à travers l'esprit cette situation de maladie perdure beaucoup plus longue que personne n'aurait prévu voilà on est réduit à un tiers ici on doit toujours porter des masques, on se lave, l'assistance la... est réduite, certains ne peuvent même pas venir. Et ce n'est que normal qu'à la longue, on se poserait mille questions. Est-ce que notre personne-là ne voit pas ça Et on devient fatigué et naturellement on relâche un tout petit peu on se permet de faire des choses que nous savons ce n'est pas recommandé continuons chers frères et sœurs que bien sûr on peut être fatigué notre Père Céleste est là il voit tout nous ne pouvons pas relâcher notre obéissance car nous savons que celui qui est obéissant reçoit une bénédiction nous respectons le gouvernement et ce qu'ils disent tant que ça ne va pas à l'encontre des préceptes de Dieu nous continuons soit directement ou indirectement, nous vivrons une bénédiction. Et il nous donne ce texte pour aujourd'hui. C'est une consolation. Au fait, il s'agit d'un psaumiste qui s'appelle Azaf. Qui avait une vie qui était bien, mais soudainement ça n'allait pas il commençait à souffrir à avoir des difficultés il ne comprenait pas de tout et, et puis il regardait autour de lui et voyait ce qu'il appelle des méchants en quelque sorte ceux qui ne respectent pas peut-être les principes de Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu et, et il dit, il voit comment il prospère, comment il réussissent Et au début, il se dit surpris, mais confus aussi, il peut être confus. Oui, mais à un certain moment... Qui se manifeste et une incompréhension totale, ce qui a un impact sur bien sûr la foi, qui se remet tout en cause. Et on commence à se poser des questions est-ce que Dieu est là, il écoute, il voit est-ce qu'il existe même parce que si vous lisez le verset avant notre texte il parle j'étais comme un animal en quelque sorte c'est pour dire c'est comme celui qui ne croit pas mais il a dit je doutais je glissais dans le doute mais il ne s'est pas resté là il n'est pas resté à la maison ou dans sa situation il est allé dans la maison de Dieu et je ne sais pas comment mais c'est là où il a vécu comment Dieu se révèle et à travers ce mouvement ces moments il a senti oui, qui est Dieu et quelle est sa personnalité, quelle est sa nature. La véritable nature de Dieu, il faut dire non, il est juste. Et en étant juste, c'est vrai qu'il punit le méchant et il bénit celui qui est obéissant qui croit ça c'est numéro un, il a fait ce constat Dieu est juste mais en deuxième lieu et c'est ça notre texte biblique Dieu est amour. Et il ne nous abandonne jamais. Oh, souvent on lit ce texte et on interprète de différentes façons. En particulier si on voit le verset 23. Cependant je suis toujours avec vous, avec so toi nous pensons que c'est la parole du psaumiste dis, malgré tout je fais l'effort je t'accompagne malgré tout je force je reste tout près de toi Et on a étudié les anciens écrits et on a vu ça c'est la parole de Dieu lui qui dit, malgré tout, cependant, je suis toujours avec toi. Et ça change tout. Ce cependant, petit cependant, et malgré tout, malgré nos imperfections, malgré parfois notre incompréhension, notre colère, Malgré notre doute, malgré notre faiblesse, il est toujours là. Il nous soutient avec sa main droite. C'est un peu comme l'histoire de Job. C'est un peu pareil. C'était un peu avant, bien avant. À ce moment, il n'y avait pas de temple. Mais vous connaissez l'histoire, l'homme était, euh, il a réussi dans la vie. C'était n'était pas un pauvre, il avait des biens, une famille. Il a tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens. Et à nouveau, il se posait beaucoup, beaucoup de questions. Il, de, il demandait à Dieu. Il parlait avec ses amis. Et avec ses amis, ils ont essayé de trouver pourquoi, le pourquoi. Il y avait des autres qui avaient des suggestions. Ah, c'est parce que tu as été... Fautif et Dieu veut te punir. Mais Job recevait cette idée, il a dit, « Mais je, ce, ce... Et je suis plus méchant que toi, pourquoi il me punit et pas toi ?» Et l'autre a commencé à dire, « Non, mais c'est pour te purifier, pour te purifier à travers les, les tribulations. » Et zolo commence à réfléchir mais attends pourquoi il veut me purifier et pas toi pourquoi je suis touché et si vous lisez il exprime sa colère envers dieu mais ce qui est dit ce que nous voyons il n'a jamais cessé de parler avec Dieu. Il ne pouvait pas aller au temple, ça n'existait pas à cette époque, mais il n'arrêtait pas à parler avec Dieu. Et il vide son cœur, il parle, comment il est déçu, fâché il ne comprend rien. Il exige une explication. Et il continue à parler, continue à parler. Et pour lui, à un certain moment, Dieu se révèle. Dieu se révèle et apparaît devant lui. Il ne donne pas des explications. Il ne explique pas pourquoi il a souffert, pourquoi c'est arrivé. Dans le verset 41, tout juste avant chapitre, 41, tout juste avant, chapitre 42, c'est là où il commence à montrer combien il est puissant et combien il est constant il montre sa gloire il montre sa création Dieu le fait il ne donne, donne pas de réponse mais il montre combien il a la gloire et toute puissance de sa main et devant cela Job il vit un changement et il dit que j'étais bête et maintenant je vois combien tu es grand il ne demande plus d'explications mais il remet sa confiance en Dieu. Il continue à persévérer. Et il vit la bénédiction. Nous connaissons Mais, la suite de l'histoire. Dieu ne l'abandonne pas. Bon, ces deux histoires dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, comment ça s'applique oh, On a des souffrances beaucoup de souffrance et dans la même chose on ne comprend rien Mais j'ai prié je suis fidèle je sers le Seigneur je me donne mon offrande voilà ce qui m'arrive Voilà ce que Dieu permet Dieu me punit, Dieu me frappe Et nous avons ces questions Surtout le, le grand pourquoi Où nous regardons autour de nous et nous voyons les méchants ceux qui, selon nous, moins croyants ou euh, que ne respectent pas les préceptes de, de Dieu. Et on voit comment ils réussissent. Pourquoi, pourquoi Ils ont des succès, ils ont des choses. Et moi qui suis fidèle, maintenant, moi je suis frappé. Encore la question, pourquoi cela arrive Ça te frappe, ça me frappe. Parfois, nous sommes en mission. C'est mal arrivé, on s'est dit, mais nous sommes des serviteurs, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous, dans, dans l'œuvre de Dieu, nous vivons des imperfections. Peut-être d'un serviteur, d'un membre, on est étonné, on est offusqué. Quand Nous sommes au salaire Zambé, quand nous sommes au moins en Zambé, on dit ça. comme moi, toujours capables. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Toujours, mais où ils ont au salaire Zambé À travers lui, à travers. Ce chemin, je dois trouver un salut. Et la grande question, le pourquoi, ça, ça entre dans ton cœur, ça entre dans mon cœur. Ou bien nous disons, on vient à l'église, malgré nos problèmes. Mais on ne parle que des choses spirituelles, bénédictions spirituelles. Le Seigneur va venir, c'est dans l'avenir. Mais je souffre maintenant. J'ai besoin de quelque chose de concret. Et on regarde autour, ah il y a cette promesse, cette promesse, un miracle. Ah l'autre, il dit qu'il peut arranger ma situation. on vous donnez un peu d'offrande, soutenez-nous et puis Jésus va répondre à tes besoins naturels maintenant et aujourd'hui on peut être tenté, on peut y aller même non seulement on glisse dans la lutte, on est enfant de Dieu mais ça ne ferait rien si j'y vais mercredi si je m'attache à travers la télévision quand même à se pensées Alors, conduite à tenir comme dit le médecin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nini notre cher Job, continuons à parler. N'arrêtez pas. Cherchez cette connexion. Cherchez à, à vider ton cœur il n'y a pas de mauvaise prière et vous pouvez être fâché vous pouvez dire je ne comprends pas dis lui tu es déçu ça ne va pas dans ta prière vous... N'arrête pas à parler à notre personne. -là. Et, Et puis par grâce ou par effort, nous avons aussi une adaptation un peu de notre prière. N'exigeons pas la réponse à la question pourquoi ou j'ai droit à une solution ou qu'il règle cela qu'il doit trouver la réponse notre pied s'adapte pour dire Seigneur je veux sentir ta présence je veux te sentir à côté de moi je veux te sentir ta main droite humblement tout petit et puis il faut attendre il faut avoir la patience ce que l'esprit nous répond un peu comme Eli a fait l'épreuve, ça ne serait pas de, parfois de fois spectaculaire par le feu, tremblement de terre, changement radical de nos situations. Mais par le doux murmure. Une parole, peut-être que nous écoutons lors du service divin. Une parole prononcée par le serviteur lors de la cure d'âme. Une rencontre fortuite avec un enfant de Dieu, même un tout petit enfant à travers une petite parole. Tu sens ou bien dans ton cœur tangu le don de saint esprit je l'ai cet esprit se manifeste par un doux murmure parfois un clin d'œil, un petit signe ou un grand signe je ne t'abandonne pas je ne te laisse pas. Nous sommes ensemble. Le courage, continuez. Consolation. Et la paix rétablie dans notre cœur. Nous, nous pouvons faire un peu comme le prophète, enfin le, le Azaf. Nous quittons là où nous sommes. Il est allé au temple, je sais, au temps de Covid, on ne pouvait pas aller. Mais notre apôtre Patiach a parlé figurativement qu'on sort de chez nous. Parce qu'il y a des moments où on reste focalisé sur notre propre problème, notre petit monde, nos difficultés. Sortons de chez nous pour aller. Regardez les autres. Regardez les autres. Regardons autour de nous. Et nous allons voir que on... tu n'es pas le seul qui souffre que c'est ce Dieu qui laisse le soleil et même la pluie tomber sur les bons et les injustes. Et les yeux sont un peu ouverts et on sort de cette, on peut dire, auto euh, sensibilité ah, n gay, n gay. La pôtre Pierre a dit aux enfants de Dieu en 1 Pierre 5e chapitre Verset 9 Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pas seulement toi, mais c'est imposé. Même les mêmes afflictions sont imposées dans nos frères, dans le monde. Nous sortons de chez lui, de chez nous pour aller chez lui, pour aller chez le voisin pour regarder, et nous laissons un peu le temps. Dans la patience, l'Esprit nous réveille, nous montre, nous parle, à nouveau par euh, le service divin, par un frère, par une soeur, ou dans notre fort intérieur. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, ah, je, vois. je, je vois. vois. Ce que tu vois autour de toi. Je t'aime. Mais ce n'est pas une punition. Ce n'est pas à cause de tes ta conduite. Non, c'est à cause de méchant qui est encore prince de, monde, de ce et, monde. Et il se promène. Et il a, on peut dire, un tricot comme les footballeurs. Hein. Ce n'est pas marqué TP Mazembe. C'est marqué injustice. Et nous vivons ça, nous rencontrons de ces joueurs injustice et c'est pas Dieu, il est prince de ce monde. Et c'est une consolation. Et derrière, sur le tricot, est marqué son nom. Songi Songi. La confusion, le, le désordre mon sur le dos parce que tu le vois qu'après qu il est passé peut oh. Et nous vivons le désordre et nous, nous voyons ça. Dans notre vie quotidienne, parfois même dans, dans ce que nous faisons. Et notre Père Céleste nous dit, non, ce pas toi, c'est lui. Et cette question, « Mais pourquoi hein, Ton amour est là, mais je souffre. » Et cet esprit dit, « Non, cette souffrance n'est pas reliée à l'amour de Dieu. » Prenez l'exemple du Fils de Dieu. Il a témoigné publiquement, « Voilà mon Fils bien-aimé. » « Voilà mon fils en qui je prends plaisir. Et regarde sa souffrance. Non, l'amour de Dieu n'est pas représenté par, par le manque. Il Et nous épargne de souffrance. L'amour de Dieu se manifeste à travers sa présence. » Ted, il t'aide, il m'aide à traverser ces problèmes quand il a aidé son fils à traverser le, la croix son amour se traduit par cela. C'est cette petite voix qui nous dit par son esprit que Jésus-Christ est venu pour rectifier le fond du problème. Il t'a choisi. Tu es cher. Je t'aime beaucoup. Je vais faire en sorte que tu puisses atteindre le but. Et cela nous donne à nouveau courage. Si on continue à parler avec lui, cet esprit nous rappelle Christ nous a prévu tout ça il a dit dans ce monde tu vas avoir des problèmes peut-être ça peut arriver non, il a dit dans ce monde tu vas avoir des problèmes alors là nous avons une consolation en quelque sorte Christ nous a pré prédit ça il a prévu ça mais il est avec nous mais Il ne nous abandonne jamais. Nous cherchons cette connexion. C'est un peu comme un couple ensemble. Plus qu'on parle, plus qu'on cherche à être ensemble, plus qu'on se connaît, et tu peux avoir un moment où on se connaît très bien. Mais quand cette communication s'estompe, s'arrête un peu et à ce moment on ne reconnaît plus la personne il y a des gens qui sont ensemble mais ils ne sont pas ensemble on ne parle pas dans l'entretemps la personne a changé Ou nous avons changé et c'est comme un étranger notre Dieu ne change pas mais nous changeons parfois et si on n'a pas cette communication on ne cherche pas à entrer dans la maison ça devient étrange hein? ah, et on peut dire rien ne nous sépare Paul il a dit rien ne nous sépare de l'amour de Dieu ni l'auteur ni la, la... Et à la bosse ndote est à la likorokole kate Romains 8 on peut la le que. lire, vers la fin Nabucadnabagoma kapuna ngue mwambe Ici toutes les différentes choses rien ne nous sépare de l'amour de Dieu Je peux je dire aussi même ma doute même ma faiblesse même si parfois je suis comme cette bête là que, que je perds la confiance et je perds la croyance et je deviens faible même ça ne nous sépare de l'amour de Dieu ça nous accompagne sur le chemin c'est marqué aussi que euh, je vous je vous donne les conseils. Par ton conseil, c'est marqué. Et c'est ça. Il n'exige pas. Il donne les conseils. Ce n'est pas comme si tu vas être puni si tu ne le fais pas. Mais il dit tu vas être béni si tu le fais. Mais à l'objet. Et on ne doit pas trembler mais il y a de ces conseils que nous faisons le recevons, nous voulons le suivre et quel est le conseil et notre porte-patriarchie l'a dit c'est comme un conseil on peut dire des de vieux hein, respecter les commandements de Dieu ça, va t'épargner de beaucoup de douleurs inutiles, beaucoup de souffrances inutiles. Ce n'est pas seulement le, le conseil d'un vieux. Je pense Et... que tout le monde, c'est pour... Chers jeunes respectons les commandements ça nous épargne de beaucoup de souffrances inutiles beaucoup de conséquences inutiles et ça va un peu plus loin ne fais pas le mal pour le mal nous voulons respecter ces commandements. Et quand nous ne le faisons pas, c'est comme si nous allons à l'autre équipe. Donnez-moi ton tricot. Et nous faisons de mal pour notre voisin et notre proche et même notre frère et sœur. Et nous faisons de mal pour notre voisin ne, ne prenons pas le tricot là de, de, de, de, de désordre ou d'injustice. Parce que c'est comme si nous faisons le mal en retour de mal. Et ça fait un cercle vicieux. Et ça ne fait que jouer pour l'autre équipe et marquer les buts pour l'autre équipe. Frères et sœurs, nous avons cette assurance même si nous sommes faibles, même si nous sommes dans le doute. L'amour de, de Dieu est toujours avec toi et avec et moi. moi. Même nous avons tous ces questions. Dans la calme. Dans la calme. Quittons notre maison, notre personne. Nous cherchons cette connexion avec Dieu. Attendez, patience. L'esprit nous trouve... Une réponse qui n'est pas toutefois l'explication qu'on demandait au début mais qui nous sert entièrement pour poursuivre avec l'aide de Dieu. Dieu aime les faibles. Amen. Amen. Ah, comme vous savez, il y a des actes prévus. Et nous avons des frères qui vont passer à la retraite. Vous, vous comprenez je ne peux pas les appeler tous et parfois je j'ai peur d'appeler un frère qui va aller à la retraite parce qu'il risque de parler tout ce qu'il n'a pas dit pendant longtemps il va le dire mais, mais je sais que ce n'est pas le cas peut-être comme représentant de ceux qui vont passer à la retraite L'apôtre Maïele peut venir servir. Et le choral peut chanter, pour préparer le chemin. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je suis particulièrement heureux de vivre ce moment. Parce que, au pied de cette telle de grâce, nous vivons la présence de notre Père Céleste. Nous ressentons l'amour de notre apôtre Patriarche à travers notre apôtre d'Édicée. Sur cet hôtel est placé beaucoup de choses. Nous venons de le recevoir à travers cette belle parole. Je ne peux retracher cette parole. Sauf que je peux retenir quatre choses dans les quatre phrases qui sont mentionnées. Cependant, je suis avec toi. Cependant, je suis avec toi. Et la deuxième, tu m'as saisi la ta maigre droite. Et il va nous conduire par ses conseils. Et à la fin, il nous recevra dans sa gloire. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Le premier mot, il touche fortement mon cœur c'est ce premier mot qui exprime l'amour de notre Père Céleste. Il dit cependant, malgré tes fautes, malgré tes agissements, malgré tous les bienfaits, malgré et malgré, mais, je suis avec toi. Quel amour Quelle démonstration Et il continue. Je te saisirai par ma main droite. Chers frères et sœurs, tendons notre main au Père Céleste. Qu'ils nous saisissent. La main, c'est une chose qui touche mon cœur. Quand je pense à la main, je pense à tout le travail que la main fait. Si nous voulons peigner les cheveux, tresser nos cheveux nous laver nous nettoyer komi petola nous nourrir nous apporter secours Et tendre la main pour donner cette main qui fait beaucoup de choses et pensons à la main de Dieu pe to kanisa qui fait et qui fait malgré tout. Quand j'étais encore tout petit, ma mère avait déposé un bassin d'arachide et j'ai demandé à maman de me donner un peu d'arachide. Et elle m'a permis de prendre. Et j'ai refusé de prendre. Mais pourquoi tu ne prends pas J'ai répondu simplement. Ma mère est trop petite. Je veux que ta grande mère me donne. Et j'en aurai plus que ce que je prendrai de moi-même. regardez la mère de Dieu comme elle est. Elle donne grandement. Elle donne sans cesse. C'est pourquoi il y a cependant au début de cette parole. Non seulement cette main nous donne... Mais c'est celle-là qui nous saisit et qui nous conduit. Et cette main qui nous conduit, elle ne reste pas muette. Cette main parle des conseils. C'est ce que nous recevons à tout moment auprès de notre Père Céleste au travers de ses serviteurs au travers de vous frères et sœurs. dans l'inspiration de son esprit cela pour simple objet pour simple objet pour un autre objet pour atterrir à la gloire de notre Père Céleste. Et qu'est-ce qu'il faut faire Beaucoup de conseils nous ont été donnés à ce lieu, à travers son humble serviteur. sortir de chez nous, et aller vers le Père Céleste. Et nous trouverons bien des causes nous Amen. Sa main nous prend. Nous en période Covid, maintenant, on ne peut pas prendre les mains les uns les autres. Il nous a interdit Cependant, pendant cette période, que nous sentons la main de Dieu ne nous, nous abandonne pas. Lui, il ne doit pas respecter ses règles. On a encore quelques moments, apôtre, Soukadi peut servir de préparer le chemin. Moi, I'm <laughs> Notre Père Céleste et Amour, il nous tient à la main, il nous conseille et il nous guide. C'est le même amour que nous avons expérimenté hier auprès d'un apôtre Patriarche. Il y avait concert chant hier en ce lieu. Avant la présentation, nous avons suivi l'adresse de notre apôtre patriarche. Allez voir physiquement, nous avons vu comment il souffrait pour être absent, Seigneur. Mais dans, la conte, dans le contenu de son message, nous avons compris qu'il nous aime et qu'il est avec nous. Il nous a dit qu'il a modifié plusieurs fois son programme. Et le tout dernier, c'est celui du programme de la RDC. Ils mourraient d'envie d'être avec nous aujourd'hui. Mais les lois de leur pays ont fait qu'ils ne puissent pas se déplacer à cause de la pandémie de Covid. Bien qu'absent physiquement, spirituellement, il est avec nous. Parce qu'il a dit nous ne pouvons pas freiner le développement de l'œuvre. C'est comme ça qu'il a autorisé à notre apôtre des districts de tenir ce service en son lieu et avec son mandat pour que nous puissions recevoir, recevoir la même nourriture que nous devions recevoir si lui-même était avec nous. Et vous, comme moi, nous l'avons expérimenté. À travers la prédication de notre apôtre de district. Dans tout ce que notre apôtre district a prêché sur cet hôtel de grâce, je pensais au service de Pentecôte que nous venions de suivre quelques mois passés. L'Esprit Saint nous a révélé beaucoup de choses. Entre autres, le plan. Des construction d'une maison. On nous a dit, quand vous voyez le plan de construction d'une maison, c'est quelquefois bizarre, les gens ne peuvent pas comprendre à quoi cela se ce ressemble. Il en est de même avec l'œuvre de Dieu. Si vous voyez avec l'œil humain, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui se fait hier et qu'est-ce qui va se faire demain Dieu, merci par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu lors de notre saint célèbre. Nous pouvons comprendre à peu près quel est le plan de Dieu, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça sera à la fin. Les ingénieurs, les, archi les architectes, les maçons, ils arrivent à comprendre une partie de leur travail. Mais le maître d'œuvre, c'est celui qui connaît la totalité et comment ça va s'acheter. Le royaume des cieux, là, nous serons éternellement avec notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre à 100%. Ça se ressemble à quoi Mais ce jour-là, quand Dieu sera tout en tout, tout sera clair. Donc, nous, n'allons plus poser toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui par rapport à cette vie terrestre. Donc, on Je passe presque chaque jour devant le palais du peuple en face. Vous trouvez un ami des maquettes palais du peuple. Et puis c'est beau, c'est admirable, on montre ce qu'est l'infrastructure qu'on est en train de construire là-bas dans les années à venir. Et tous nous admirons, nous mourrons de faim, nous voulons voir ça se réaliser même après un jour. So Or, il faut prendre conscience consciences, des patience. c'est parce que notre Père Céleste va accomplir les choses telles qu'il a planifiées. Tout ce que nous vivons sur cette terre est passager. Attachons-nous à ce qui est éternel. Et restons sous l'évangile pur, prêché par l'apostolat. Amen. Amen. Nous remercions ses serviteurs. L'image finale, c'est Christ. Et C'est à lui que nous voulons nous ressembler. Yende ah, maintenant tout le plan pour y arriver, c'est compliqué. Mais Wana Mais on n'a pas tous besoin d'être grand architectes pour. Travaille sur le chantier. sotoza enfant on peut prendre un plombier ou quoi il connaît pas l'architecture, il sait pas lire le plan mais on dit fais ceci, fais cela. Il contribue à la construction, il fait quelque chose. Pe avance nous ne sommes pas des spécialistes, je ne suis pas spécialiste pour connaître les détails du plan. Je sais Christ, je veux atteindre cette image et je me connais, je sais Christ. Que... Mais Dieu nous dit fais ceci, fais cela, nous suivons. Il nous dit repentir. Maintenant, il y a des différentes raisons pour repentir. On a dit dimanche passé, c'est comme l'enfant qui a fait du mal répand devant sa maman. Parce qu'il a peur que maman va le... Non, il pas, je m'excuse C'est un repentir, oui. mais bon, c'est motivé par la peur. Les autres euh, se repentir à cause de la honte soit ils ont été attrapés ou ils, ils seront attrapés alors par honte ils ont... vraiment, pardon j'ai pas voulu le faire Donc, euh... mais c'est la honte qui les pousse à ça répentir. Pas ce pas se repentir que Dieu veut. mais lorsque peut-être on a fait une erreur et nous savons que notre erreur notre péché, ou notre faute, nous sépare de Dieu. En quelque sorte, nous coupe l'accès pour arriver. Et à cause de ma pardon bêtise ou mon erreur. Je je m'éloigne de Dieu plutôt que je veux c'est pas le plan, je veux m'approcher je déçois mon Dieu et je déçois mon plan moi-même parce que c'est contre l'objectif exprime ce regret ça, ça vient de cœur. C'est ce que Joseph en quelque sorte disait. Je ne peux pas mettre ce tricot. Je ne peux pas le, le porter. Je suis dans l'autre équipe. Je ne peux pas m'éloigner, je veux m'approcher. Certainement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai parfois fait des erreurs au cours de cette semaine. Je sais que davantage à cause de ça le but devient un peu plus long que ça doit être plus court. Je cherche à rétablir le contact, je cherche à m'approcher. Avec un tel désir, Dieu va permettre aussi po de ne pas avoir de problème. Il ah, Ça va, pas de problème. Un regret, un repentir, Valable. et là nous pouvons entrer souper ensemble sans honte d'avantage nous voulons préparer notre cœur avec un cantique de repentance la vie la communauté à être debout ensemble nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée na sege biso banso toto tellement po tete to sangana lo stambou et kolo na biso et puis sakibiso prions to bondela tata na biso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 À nouveau, nous sommes présentables devant la fiancée de notre âme. Tu nous, nous ajoutes tapé. Et, chers persélesses, comme ça, les accusateurs doivent fuir. Et avec cette paix, nous pouvons marcher et continuer ensemble. Quelle consolation, ce pardon et cette paix et nous t'en sommes reconnaissants. Pour le grand amour que tu démontres envers les uns et les autres. Mais pour tout ce que tu fais, même l'aide que tu nous as donnée aux jeunes pour les épreuves. Il y a ceux qui continuent les examens, soit avec eux et nous tous. Mais sois avec nos enfants, notre jeunesse afin qu'ils aient de plus en plus de racines profondes dans ton œuvre. Qu'ils reçoivent la base de foi. Qu'ils fassent les expériences de foi qui les consolident à toi. Au roc de notre foi. Soit avec les vieux, les serviteurs, les servantes. « Chère Père cela sois avec ceux qui, à nouveau, sont endeuillés. Donne ta paix et la force. » Nous voulons aussi prier pour ce pays, pour la ville ici, pour, pour les autorités et les responsables. « Accorde ta sagesse et, et ta, ta présence à côté d'eux. » qu'ils des bonnes décisions et que nous puissions aussi contribuer tous à la paix. Protège tes enfants, protège le peuple. Te souhait, nous t'exprimons cela. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. A ah. présent, nous voulons fêter la Sainte Sainte se gato com na santo. Et à présent, la table du Seigneur est prête. Sika, Messa Ankolo, Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre maintenant le pain et le vin pour le Sainte Seine. Et j'y dépose le sacrifice unique, valable pour toute éternité, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur a pris de pain, pris de vin, rendu grâce. Il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, sang de la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup. » le pardon de vos péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La communauté peut Et maintenant, le Seigneur nous invite tous à venir prendre part à la sainte Si Merci beaucoup. Nous ne voulons pas passer sans fêter ensemble avec nos bien-aimés dans l'au-delà. Peut-être qu'il y a ceux qui nous suivent, euh, ils voient en cela quelque chose un peu bizarre. Distribuer la Saints-Seine en faveur des défunts. Ou comment vous pouvez faire, c'est un peu mystique. Bon, Ce n'est pas l'invention de l'église né apostolique. Cela était déjà pratiqué dans la première église apostolique. D'ailleurs, Paul, il en part en 1er Corinthiens, 15e chapitre, verset, verset 29. Dieu est le Dieu de vivants et des morts. Et il fait en sorte que tous ceux qui ont soif puissent venir. Et nos bien mais. Et les beaucoup que nous ne connaissons pas. Mais Dieu a donné accès. Et hier, lors de la réunion des... des apôtres, on nous a informé, notre cher évêque, est passé dans l'au-delà. Nous avons tous prié, les... il inclut de il y inclut l'apôtre patriarche. Mais nombreux sont ceux qui sont passés dans l'au-delà. Même en cette semaine, il y avait un apôtre en Afrique du Sud. Un apôtre du district retraité. En Amérique du Sud. To mususu autres soeurs des frères, vous les connaissez, nous les connaissons. Et à nouveau, ça fait mal et nous pleurons. Et on a de ces questions. Pourquoi et pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Cependant. Je suis toujours avec vous. Parole pour les vivants et pour les morts. Nous avons la joie de pouvoir célébrer cela ensemble. Et là, nous procurons force. Et là, nous procurons force. Les deux serviteurs vont prendre la sainte scène. La sainte de l'Apôtre Wamba. De manière biso cala wamba. nous inventons nos bien-aimés ceux que nous connaissons bien, ceux que nous ne connaissons pas, ceux pour qui nous avons prié, ceux pour qui personne ne prie, personne ne prie. le Seigneur vous permet, ceux vous connaissez et vous permet de venir ici, recevez ce que nous plaçons dans le cœur et dans la main de ces deux Boyamba Otto Zotchanamotem a pénélé à a à a a Basali ya Je prenez place et on peut fermer les caliques. Bien aimé, les prévus, bien sûr, pendant ce service divin, on l'avait d'ailleurs annoncé à l'avance. Que l'apôtre Patéage place six frères à la retraite. six bien sûr, six apôtres nouvelles doivent être, nouveaux doivent être ordonnés. J'ai un peu de pitié de vous, désolé. Je ne sais pas si vous avez mais comme il a dit, son cœur est à Kinshasa et il nous a mandaté de faire cela et nous procédons. Pour la retraite, il s'agit des apôtres Kandamana, Louis Kabango, de Kinouest. On Kubanza Ferdinand Bandé de Kisonzo. Je apôtre aller dans de Kouban, de, de Kwilu. dans na théâtre de Kouban. de Batek. de y a' Plateau. aller Ndai Tomba de Kinshasa Sud-Est. de Kinshasa, sud -est. Et après, Michel... Sakala, sati de Baple. Et aux Alinantomana Viso, Tati, Sakala, Yaba Venez devant, s'il vous plaît. Au Poussanali Boso, Balingal. Frère, je suis un peu à la fois triste parce que cela fait un grand changement et ceux avec qui on a travaillé pendant des fois de nombreuses années. Et alors maintenant, il y a un changement d'équipe. Si vous êtes heureux, on peut dire en quelque sorte, passe à la retraite. Nous continuons à œuvrer. Et ce changement produit un, un peu d'inquiétude et aussi un peu de regret. Et l'homme en général n'aime pas le changement. Mais le moment est venu et nous suivons aussi qu'on devrait aller à la retraite. Vous avez œuvré beaucoup en amour. Je peux le dire en amour parce que je, je, je sais. Personne ne peut être actif et œuvrer. De cette façon, sans l'amour. Il va se fatiguer, il va démissionner, il va se décourager. Mais vous avez pas pas combien de prières, combien de services divins? Et combien de kilomètres, si vous connaissez, tant mieux. Mais je pense que vous ne connaissez pas notre personnalité, c'est ça qui est important. Mais personne ne peut faire tant, tant de travail sans amour. Et vous avez œuvré avec beaucoup d'amour. Et pour cela, nous n'avons pas peur. Et tina tout ce qu'on fait en amour de notre Père Céleste, en amour de son œuvre ou les siens, sa bénédiction reste là-dessus. Et il vous accompagne. Et cette bénédiction n'est pas limitée à votre propre personne. Mais c'est à l'œuvre qui est restée, qui continue. Et cette bénédiction aussi pour votre famille. Et ceux qui se sont donnés pour partager un peu de papa. De mon mari avec notre Père Céleste et les enfants de Dieu. C'est pour cela une partie de cette bénédiction est pour eux. Et est pour cela aussi nous aide pour l'avenir, pour cette nouvelle étape. Je sais que nous n'avons pas été parfaits vous... Vous avez parfois des fautes, je ne sais pas. Mais parfois, tout par le Seigneur est pardonné. Parce que parfois il y a des pensées, j'aurais dû faire ceci, faire cela, ça retourne dans la tête, ça empêche peut-être. À réjouir dans la retraite. Le Seigneur vous accorde sa paix. Tout est pardonné. Vous allez en amour. Oh, ceux qui viennent après. Le Seigneur il a dit même de lui-même, vous allez faire plus que moi. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas autorisé à prendre votre main. mais prenez, prenez mon cœur. Tout comme la aujourd'hui. Prenez son cœur. Avec cela. Nous enlevons de vous le mandat d'apôtre. C'est votre responsabilité. Mais vous restez notre apôtre. Nous avons encore besoin de vous. De votre connaissance. De vos prières. De, même pour trois fois de votre loyauté. On Cela nous donne la joie. Mais comme vous avez été des exemples, et je sais qu'aussi à la retraite, vous êtes aussi des exemples. Et l'apprentissage ne peut pas s'arrêter. Vous pouvez être toujours des témoins de la Seigneur, même dans votre récette. Au nom de la communauté, de notre rapport de patriage, de nous-mêmes. Merci pour votre amour. Merci pour ces œuvres de sacrifice. Merci à vos familles. Ils ont accepté ce partage. Et ensemble, nous prions que la bénédiction, la paix, vous accompagne. Quelques jours, mais dans l'avenir. Merci beaucoup. Je pense qu'il est prévu de bouquer. Je pense est Merci beaucoup. Maçon Domingue. Très place. Vos lobstica vous va d'arriver. bien aimé avec un, un, une étape pareille, bien sûr, il y a ceux qui vont à la retraite, il y a ceux qui doivent venir remplacer, continuer l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que, par mandat de la peau de il nous a autorisé à Mais... procéder à la à l'ordination. Il s'agit de l'ancien Bangawe. pour Ancien pour la plateau de évangéliste du district Bariza Sanigi pour plateau de Batéké. Notre évêque Roger pour Bafle. Évêque Naviso Boabo, Roger la Vafleu. Notre évêque est à Oscar pour le nouveau chant apostolique de Équateur-Badolite. Et é... évêque Naviso Étélika, pour a Équateur. Notre berger Mukinda Eli de Kinshasa Ouest. Et berge Naviso Mukinda pour Kino Est. Et notre ancien de district Woto pour Kinshasa Sud Est. Mais ancien habitant Emmanuel Fona Venez chef devant l'hôtel ici. Distance, distance. Venez, venez, venez, vous, vous, vous. Mais bien-aimés, nous avons été hier ensemble en réunion. Nous avons parlé, peut-être ça fait beaucoup à la fois, mais oui. comme la pauvre patriarche ne pouvait pas venir non plus l'année passée. Et l'œuvre continue, l'année prochaine il y aurait d'autres retraites. De cette façon, avec l'apôtre Patriarche, on a pris cette décision de procéder. Comme on a pu dire hier, ce n'est pas une étape simple aujourd'hui, comme extension d'un mandat préexistant. Mais c'est un pas fondamental dans l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas né apostolique depuis hier et vous êtes serviteur de Dieu en œuvrant en ministère de sacerdote. Et aujourd'hui, vous recevez le ministère d'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'habilité de faire tous ces différents actes l'autorité, le pouvoir de, proca... de proclamer a... l'œuvre le, de Dieu, la parole de Dieu a... l'évangile a... a... de pardonner au nom de notre Seigneur Jésus Christ a... le péché de pouvoir aussi baptiser avec le Saint-Esprit de pouvoir ordonner aussi des frères du ministère, mandatés aussi en collaboration avec l'apôtre du district. En fait, tout ce que le Seigneur Jésus a prévu pour le salut, comme prérequis, afin qu'il atteigne le sucre, il confie aujourd'hui en vous. fait, tout ce que le a prévu pour le salut, comme prérequis, afin qu'il atteigne le Et cela devrait nous rendre tout humble. Peut-être pour quelques-uns, vous dire, oh, regardez-moi, j'ai ce pouvoir. Le serviteur qui reçoit une telle responsabilité de notre Seigneur Jésus-Christ doit être humble. Et animé d'un souci de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Je, je ne veux pas couper court, mais parce que c'est un acte important, mais que vous puissiez œuvrer avec amour. Amour envers notre Seigneur Jésus-Christ, son œuvre envers les membres dernièrement l'apôtre Patriarche a donné ce conseil ne venez pas comme monsieur je ne sais pas je viens ici à Bado je suis votre apôtre venez comme un apôtre au nom du Seigneur et il se fait qu'il s'appelle Etidika et vous êtes un apôtre Thomas. avant d'être une personne avec ses différentes qualités comprenez, pensez-y pensez-y Dernièrement, l'apôtre Patriarche a dit dans le catéchisme On décrit un peu le travail de l'apostolat. Et en quelque sorte, c'est notre travail afin que l'âme se sent à l'aise dans l'œuvre avec une relation sereine avec notre Père Céleste et c'est une telle façon de décrire notre travail de pouvoir établir et maintenir cette relation sereine des membres avec notre Père Céleste. De maintenir cette relation sereine avec les membres les uns, avec les autres. C'est un, un grand travail. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de l'Éternel, avec sa main droite, le je demande à la communauté d'être debout. Et maintenant, je vous demande, si vous êtes prêts à accepter le ministère d'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir aimer notre Dieu de tout votre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ avec tout votre cœur. De travailler en l'unité dans l'apostolat avec les apôtres qui sont en unité avec notre apôtre patriarche. En envers votre apôtre de district, votre apôtre patriarche. Con, conforme à la doctrine de notre Église. Vous êtes à, à aimer les enfants de Dieu. Peu importe la différence et leur qualité. Si c'est ainsi, c'est votre désir, je vous demande de faire un oui devant Dieu, devant la communauté. Est-ce bien votre désir Est-ce que Oui. Prions. Cher Père Céleste, tu as écouté le oui de ses serviteurs. Tu, tu as écouté une expression viens, venant d'un homme, tantôt fort, tantôt faible. Mais accorde ton aide, accompagne-les à ceux qui en, entament comme veut. Aujourd'hui, accorde ce ministère, accorde à eux le pouvoir nécessaire, sanctifiez-les et sanctifiez-nous. Afin que nous puissions dispenser ce dont ils ont besoin. Afin qu'ils deviennent des véritables ambassadeurs de Christ. Et ils te reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Nous te demandons ceci au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Boyamba que si nous n'avons en vu ce que nous avons vu, nous avons vu ce que sur Christ. Nous avons vu que nous avons vu sur Christ. Et tindape ma coqui, yako yeba kosta kola, au combo à colonna sur Christo, au limbici amasumu, ma, le le ma pe, pe, et tinda yako pe salibat ya molimo mosanto, Vous pouvez beaucoup qui sa nous sommes moussouké posa. sa à mal faire la na Vous pouvez vous à Vous pouvez vous à mal. Vous pouvez vous allé battre et tinda pe ma toki, ya mosala basali, na kati eglesia ya ya koloyez. O kombo ya a mo pe mo fait mon E Et pe na bomoko na ba basali boso na bino. O bongo boko kakosali sa mosala Zambé mais il y a des gens qui sont venus à la maison, qui sont Azali Penepenabino. la maison, qui sont venus à la maison, azali Nalisanga pena pe na baibanso bokosa la kanabango de la. Ma bamboli et tambola Lelo pe libela Et Christo. lelo pe libela Amen. dans le de l'apôtre. le Nous sommes tous les deux en koleka de faire des choses en de et bien-aimés, c'est fait. Nous voulons clôturer ce service divin avec un prière ensemble. Prions. Cher Père Céleste du fond de cœur, merci. À la fois pour la parole, pour le pardon que tu nous donnes, pour la Sainte Seine, avec nous présents, ceux qui sont reliés, reliés à nous. Mais avec nos bien mais de l'au-delà pour ses frères retraités, pour ses nouvelles apôtres, chers cela ce sont des dons qui nous arrivent de tous les côtés. Mais merci aussi, nous avons connu ton aide et ta grâce de différentes façons même ce qui est un peu plus triste nous prenons de ta main la communauté exprime le, le merci aussi avec l'offrande. Que ta bénédiction reste sur cette offrande. Ainsi que sur tous ceux qui œuvrent, qui sacrifient dans ton œuvre. Qui ne se fatigue pas que nous puissions rester liés avec notre apôtre patriarche, que ces prières continuent à couvrir ton, ton peuple dans ce pays, mais aussi que tes anges nous accompagnent chacun sur le chemin. Que ton Fils vienne vite, que nous soyons tous dignes pour son arrivée.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 Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Corelle peut chanter Merci beaucoup. Des fois, j'ai peur pour le toit que ça va s'extaser, Mais que Dieu écoute et exauce aussi vos chants de louange. Merci à nouveau pour vos prières. Je, je sais qu'il y a beaucoup, nous tous avons prié. Gloire soit à Dieu. Je suis sûr, je... tout juste, nous allons parler avec notre apôtre de Patriarche. On peut transmettre aussi vos salutations et le soutien de vos prières aussi pour lui. Est-ce possible Merci beaucoup. Nous voulons tout simplement aussi profiter pour rappeler... Je vois un ou deux tricheurs, là, courage, qu'on continue à porter la, le masque. De se, laver, de se laver les mains, garder la distance. Ça prend le courage. Mais on est en troisième vague et il y a... Ça touche l'œuvre de Dieu-même. Et nous ne voulons pas perdre un d'entre vous. Où je, je sentirai très mal à cause de mon inconscience ou ma faute que un doit être soit touché ou pire, doit passer. Nous prions pour vous, soyez courageux, patience. Montrez l'exemple aux autres. Dieu va bénir. L'obéissance, comme on a dit. On est assuré de sa bénédiction. Que, que Dieu vous bénisse richement. Alors, pour ceux qui ont le temps, le on peut chanter un ou deux services divins finis. Maton Notre applaudissement, nous ne voulons pas vous donner louange. Je sais que vous donnez louange à notre Père Sebastien. Je façon pour nous seulement de vous encourager à vous avez vu vous êtes euh, prêts pour le dernier ou bien ça va Encore hein, moi, je, je pense qu'on est d'accord. Hein? Si, reste un pour le dessert. Si, Kalimoko, bozangonga un pour Merci beaucoup, merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse tous. Et à bientôt.